Hello Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo update lecture. Normalement elle sera postée un mercredi. En effet, j'étais revenu à un rythme d'une vidéo par semaine parce qu'en général pour moi c'est pas possible de faire plus. Mais en ce moment, comme tu es en vacances et que j'ai un peu la motivation derrière, j'ai tourné plusieurs vidéos quelques jours d'affilée et en fait, ça me saoule de tourner genre une vidéo là pour vous la poster dans un mois et demi, je trouve que ça n'a aucun sens. Donc voilà, je vais remettre quelques petites vidéos par-ci par-là le mercredi. Et ce que j'avais pensé, c'est que tout ce qui est update lecture, update série et cinéma, etc., ça pourrait être ce jour-là. Comme ça, le week-end, vous savez que vous allez avoir une vidéo sur un sujet plus global... Donc ça peut être par rapport avec Disney, ça peut être un tag, ça peut être un book haul, ça peut être autre chose qu'un update lecture ou série en fait. Dites-moi si l'idée vous plaît, comme ça je verrai si je le fais ou pas. Si c'est pas le cas, je continuerai ce que je fais là, c'est-à-dire poster le dimanche et éventuellement le mercredi des vidéos quand j'aurai, quand je pourrai. <rire> il y a autre chose aussi que je vais vous demander mais je m'en rappelle plus, il faut que ça me revienne. Réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Ah oui, je sais, c'est bon Est-ce que vous préférez que je fasse des updates lecture séparées pour les romans et les titres graphiques, donc manga, BD, etc. Ou est-ce que vous vous en fichez si je fais un mix, par exemple, là je vais vous présenter 4 livres aujourd'hui, mais j'aurais pu vous présenter 4 livres et 3 mangas. Mais comme je bosse en librairie spécialisée bande dessinée et que c'est des trucs du coup que je lis beaucoup plus souvent que les romans, je me suis dit que je préférais vous faire des updates lecture graphiques de temps en temps, mais après, est-ce que pour vous, c'est pas chiant d'avoir les deux séparés Ou est-ce que vous préférez pas avoir un de lecture vraiment plus gros, mais qui durerait donc plus longtemps et avec plus de bouquins à présenter Donc ça fait plus de trucs à assimiler. Moi, je sais que ça me dérange pas de regarder des longs de lecture, mais je sais aussi que les lecteurs de romans sont pas forcément des lecteurs de titres graphiques ou l'inverse. Du coup, voilà, je me posais vraiment la question, qu'est-ce qui est le mieux pour vous finalement N'hésitez pas à me répondre en commentaire, je pense que je referai aussi un petit sondage sur Twitter et Instagram parce que ça me tient à cœur de savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui ça va être donc un spécial roman, j'ai trois titres à vous présenter. Je vous ai dit quatre tout à l'heure puisqu'en fait il y en a un qui est un abandon et comme j'ai lu une quarantaine de pages même pas, c'est pas la peine que je vous en parle en fait. Je, je serais pas très légitime à vous en parler finalement. Du coup, on va commencer avec celui-là, comme ça, ce sera fait. J'ai abandonné Vampiria de Victor Dixon. Quand il est sorti, j'avais grave envie de le lire parce que déjà, je connais Victor Dixon pour sa série Phobos. Et même si ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai trouvé qu'il avait vraiment une écriture particulière et qu'il écrivait bien ses personnages principaux surtout. Et là, on nous a vendu une série qui est censée être contemporaine si j'ai bien compris. Sauf que Louis XIV quand il est mort au XVIIIe siècle il s'est fait administrer un remède qui l'a transformé en vampire. Et donc du roi soleil, il est passé au roi des ténèbres. Et du coup, de nos jours, on est toujours sous l'ère de Louis XIV. Et donc au début du roman, l'héroïne principale vit avec sa famille, voilà, normal. Et en fait ils viennent se faire massacrer par des dragons, donc les dragons, les soldats de l'époque, hein, pas les, les créatures. À partir de là, on va suivre sa fuite avec l'un de ses frères, donc j'imagine qu'elle finit par arriver à la cour de Versailles et dans le monde des vampires. Mais voilà, en fait, j'en sais pas plus puisque je suis pas allée au-delà de la page 40 ou 50, comme je vous ai dit, j'ai absolument pas réussi à rentrer dedans en fait. Pourtant, Vampire, Versailles, je me suis dit ça va passer, c'est des trucs que j'aime bien. J'ai pas retrouvé en fait cet effet hyper addictif, accrocheur, limite envoûtant qu'il y avait quand on démarre la saga Phobos. Vraiment on est scotché tout de suite par la description de l'héroïne mais aussi de l'environnement alors que là franchement je, je sais pas, j'ai je... pas retrouvé cette alchimie là et du coup j'ai pas spécialement envie de poursuivre parce que ça m'intéresse pas plus que ça En général quand ça me plaît pas je persiste un petit peu, parfois je lis même de manière totalement random des passages au pif au milieu et parfois même je vais lire la toute fin du roman pour voir si je suis hypée ou pas et là je l'ai fait, ça a pas été le cas donc à partir de là bah en fait J'abandonne, soit je le donne, soit je le revends, soit je le ramène à ma librairie. Je vais pas le garder, je déteste garder des trucs qui ne m'intéressent pas en fait. Donc voilà, j'ai pas envie de cracher sur ce livre puisque j'en ai vraiment pas assez lu pour savoir si en fait c'est bien ou pas. Mais voilà, je suis pas rentrée dedans et j'ai peut-être loupé un truc mais dans tous les cas ça me manquera pas. Et peut-être aussi que j'étais pas dans le mood, hein, parfois ça arrive. Mais en général quand je suis pas dans le mood j'arrive à le détecter un petit peu et donc je laisse les romans de côté pour les lire plus tard. Là c'est pas le cas, je pense que c'est vraiment que j'ai juste pas accroché. On va passer au deuxième livre, et comme c'est une amie qui me l'a prêté, je ne l'ai plus. Il est resté à Paris. C'est Sorcière de Mona Cholet, donc le fameux recueil d'essais féministes dont on a beaucoup parlé à la sortie. J'avais vraiment très envie de lire, et franchement, j'ai hyper apprécié. Faut savoir que tout ce qui est essais, etc., <rire> ça doit être un des seuls essais que j'ai lu de ma vie, en fait. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il est facile d'accès, même pour des gens qui sont pas universitaires, dans le mood d'études, machin. Enfin voilà, le vocabulaire est accessible, c'est pas compliqué à lire, c'est pas... Plein d'informations assimilées par-ci par-là. Hein. Du moins, ce n'est pas le genre d'informations que tu dois à tout prix retenir, mais plutôt qu'au moment où tu les lis, en fait, c'est à ce moment-là que ça te fait réfléchir et cogiter sur le sujet. Comme le titre l'indique, c'est un essai qui va parler de la figure de la sorcière, et pas vraiment par rapport à leur histoire. C'est plus une comparaison que fait Mona Cholet avec la femme d'aujourd'hui ou l'image de la femme dans la société en général. Comment on a été amené à devenir des sorcières aux yeux de la société, aux yeux des hommes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a pu engendrer ce phénomène-là Comment les femmes sont perçues aujourd'hui sous différents aspects On aborde notamment l'adoration de la jeunesse et de la femme jeune, alors qu'au contraire, les femmes plus âgées, on les met tout de suite au rebut. Mona Cholet a plusieurs pistes de réflexion sur divers sujets sur la position de la femme en fait, son image dans la société et vraiment c'est hyper intéressant. J'ai adoré cet ouvrage et je le recommande vraiment à tous, surtout aux hommes à vrai dire, <rire> mais aux femmes aussi. sûr, ça reste un ouvrage bienveillant, Mona Cholet n'est pas là à blâmer les hommes ou à les insulter ou à dire qu'ils sont les mots de tout, de tout l'univers. Et elle-même parfois, elle aime bien tempérer ses propos à l'aide de petites phrases subtiles. Le deuxième livre dont je veux vous parler, celui-là, ça a été un gros coup de cœur, il s'agit des Délices de Tokyo de Dorian Sukegawa. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, puisque je venais de le recevoir de la part de Ma Wapi pour notre challenge de l'amitié littéraire. Et de base, je comptais pas lire tout de suite, mais comme justement j'arrivais pas à rentrer dans Vampirea, je me suis dit bon jeter un petit œil, je vais commencer à lire les premières pages et finalement j'ai lu la moitié du roman <rire> en une soirée. Ensuite donc un jeune homme qui s'appelle Sentaro et il travaille dans une boutique de dorayaki dans une petite échoppe e commerçante au cœur de Tokyo. Le dorayaki c'est une sucrerie japonaise qui est assez populaire qui est fourrée à la pâte de haricot rouge et les japonais raffolent de la pâte de haricot rouge. En général bien sûr pas tous les japonais et un jour à son échoppe e une vieille femme vient se présenter. Elle s'appelle Tokue et comme il cherche à embaucher quelqu'un pour l'aider à tenir la boutique et à faire des dorayaki, elle vient se présenter. Du coup au début il est un petit peu dubitatif parce que cette femme elle a quand même 76 ans, elle a un handicap physique si on veut qui fait que niveau commerce, au niveau de l'image, et eh ben ça risquerait de poser problème. Mais la vieille femme elle va revenir plusieurs fois et puis elle va insister et finalement il va lui laisser sa chance en la gardant dans la cuisine. Et à partir de là il va se rendre compte que Tokue, elle a un immense savoir-faire au niveau de la fabrication de la pâte de haricots, ça fait 50 ans qu'elle le fait. Et petit à petit, on a ce duo qui va un peu apprendre à se connaître l'un l'autre, notamment Santaro qui va beaucoup apprendre de Tokue, Et on va voir un petit peu les choses changer autour d'eux, même si tout n'est pas rose, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites au début de l'histoire qu'on apprend par la suite. C'est une histoire de tranche de vie qui est absolument mais superbe, c'est une magnifique... Leçon de vie à mes yeux, une leçon de sagesse, de savoir-être, mais également d'amour. C'est une magnifique histoire, franchement je ne vais pas vous en dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler. Mais ça parle aussi d'un fait historique, on va dire, qui est assez important dans l'histoire du Japon. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, c'est vrai que moi je le connaissais pas spécialement et waouh, trop touchant. Et les personnages sont vraiment hyper attachants. Aussi bien Sentaro qui n'est pas vraiment parfait, on va dire, mais c'est ce qui le rend très humain finalement. Il apprend beaucoup au cours de cette histoire et il évolue énormément. Et Tokué, -e, mais qu'est-ce qu'elle est adorable cette mamie, franchement, mais je l'aime de tout mon cœur, je, je l'aime de trop. C'est un moment savoureux que vous allez passer, un moment délicieux, émouvant. C'est aussi une petite leçon de vie qui peut mettre un petit coup de fouet, je pense. Et le dernier roman dont je voudrais vous parler, c'est L'Extra... On recommence le dernier roman dont je voudrais vous parler c'est L'Extraordinaire Voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas. Ce roman ça devait faire 3-4 ans qu'il traînait dans ma palle et en fait comme on va dire ma palle principale est restée à Paris, j'ai dû piocher dans ma vieille pile à lire, euh, un roman à lire parce que j'avais envie de lire quelque chose. Et franchement ça a été une expérience assez intéressante puisque au départ, du moins les 90 premières pages, j'ai failli lâcher. Parce que franchement, l'auteur, il a un style d'écriture assez particulier, notamment l'humour dont il se sert. Euh, c'est parfois c'est un peu limite en fait, il y a pas mal d'amalgames, c'est. Tu vois, c'est à la limite du racisme, et je me suis dit. Oula oula, qu'est-ce qu'il nous fait je, je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ça. En plus, l'histoire est très loufoque, donc on se demande vraiment où est-ce que ça va aller. Mais d'un côté, ça reste bien écrit, dont j'ai réussi à tenir, et à partir de la page 90, comme je vous l'ai dit, l'histoire prend vraiment une nouvelle direction, et là, on comprend un peu mieux où veut en venir le roman. On part d'une situation totalement rocambolesque, puisque notre héros, qui a un nom un peu compliqué, donc j'ai pas réussi à le retenir, je suis désolée, habite en Inde, et il est fakir, et il est venu en France pour venir s'acheter... Un lit de fakir avec des clous à Ikea. Il a dit à tout le monde en Inde qu'il voulait ce lit pour son métier de fakir, mais en vrai, il veut juste le revendre pour se faire de l'argent. Le personnage, il est un peu comme ça, voilà, un petit peu gredin, un petit peu arnaqueur, un petit peu. Euh, J'ai plein de tours à jouer dans mes poches. D'ailleurs, ce lit, il comptait même pas le payer à la base, et à partir de là, il va lui arriver des choses qui vont faire qu'il va vivre une situation, un voyage, si on veut, totalement loufoque. Mais il va apprendre plein de choses sur la vie. Et notamment, il va voir qu'il y a des gens qu'on évite tellement plus compliquées que la sienne. Même si sa vie n'est pas forcément rose, hein, puisque en Inde, a priori, c'est une société un peu plus difficile que la nôtre. Il va rencontrer des clandestins dans un camion qui sont en passage pour aller jusqu'en Angleterre, pour refaire leur vie, etc. Et il va rencontrer d'autres personnages. Et tout ça, pour lui, ça va être une véritable leçon de vie. Donc Au début, on part sur un récit avec un humour un peu douteux, pas mal d'amalgames, etc. Et finalement, on finit par basculer dans un récit très humain. Avec toujours un côté loufoque et un aspect comédie. Mais en même temps, je pense, je peux me tromper, que l'auteur a voulu ça... Pour faire un, esp un espèce d'effet de cynisme, l'humour qui vient s'accoler à des problématiques telles que justement les migrants, etc. Vous voyez, je pense qu'il y a un côté un petit peu de dénonciation par le cynisme, j'espère en tout cas. Et finalement, on finit par s'attacher aux personnages, aussi bien le principal que certains secondaires, même si on les voit pas énormément. Et on part sur une aventure, une histoire d'amour aussi, mais surtout une leçon de vie. Et franchement, c'est un livre que j'ai fini par bien aimer, qui m'a fait une certaine impression sur la fin. Après je sais toujours pas si c'est un coup de cœur parce que le côté humoristique de la plume je pense vraiment que ça peut en freiner certains, moi-même je vous ai dit ça a failli me freiner. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé ce roman à cause de ça et aussi parce qu'ils n'ont pas trouvé non plus que c'était passionnant l'histoire. Moi j'ai trouvé ça sympa, après je sais pas si je le relirai un jour, je pense pas. J'ai quand même envie de voir le film par curiosité, je crois qu'il est sorti depuis, mais je sais pas non plus à quoi m'attendre. J'espère qu'ils ont vraiment plus gardé le côté aventure humaine que l'aspect comédie un petit peu douteux. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter les 4 romans que j'ai réussi à lire en janvier, ce qui est un énorme pas pour moi, puisque l'année dernière... J'ai lu une dizaine de livres sur toute l'année 2020. Je l'avais déjà dit, mais depuis que je bosse en SPBD manga, j'ai vraiment le nez là-dedans. Du coup, j'ai beaucoup plus de mal à lire des romans. Enfin bref, je vais pas me répéter pour la millième fois. J'espère que l'update vous a plu et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous préférez que je fasse des updates lecture séparées, roman et lecture graphique, ou si vous vous en fichez que je fasse des updates beaucoup plus longs, mais avec tout à l'intérieur. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis j'espère qu'on se retrouve. Je fais comme les présentateurs télé, tu sais. Donc, je vous fais des gros bisous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Et en attendant, pourquoi pas, sur mes réseaux sociaux pour discuter. Ciao